Bonjour à tous, à travers cette vidéo j'aimerais parler euh, de la culpabilité que nous pouvons ressentir quand nous avons un besoin de nous arrêter, quand nous avons un besoin de faire une pause. Effectivement, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour un certain nombre de personnes, faire une pause et s'arrêter euh, représente euh, le fait de euh, ralentir son travail. Il y a une peur derrière de ne pas être productif. Et justement, le fait et même d'être dans cette peur-là fait que euh, prendre un temps d'arrêt est difficile. S'écouter est difficile. Et pourtant, dans ces moments-là, notre corps nous parle. Euh, les situations de notre vie nous parlent. Tout est là. Toutes les informations sont là pour nous dire qu'il est temps qu'il est important de faire une pause. En même temps, à quel point je vous comprends, parce qu'il est difficile, parce que c'est comme ça aussi que je le vis moi, de s'autoriser à un moment donné de dire, comment je fais pour m'arrêter Alors que d'une certaine façon, ben, j'ai mes factures qui sont là, s'arrêtent, ben, l'argent ne rentre pas, et comment on fait pour payer nos factures Et c'est un engrenage dans lequel on ne s'en sort pas, parce que finalement, ben, on tire sur la corde, on continue à travailler quand même et, et au final on n'y prend même plus le plaisir à faire ce qu'on fait et on fait les choses pour faire, on fait les choses dans l'urgence, on fait les choses dans, cette, euh, en, dans cet instinct de survie en réalité, euh, dans le stress, dans la peur d'eux. Et en fait ce n'est pas vraiment l'idéal du coup euh, parce que de toutes les façons ça ne va pas être productif. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus formaté à être en activité plutôt qu'à savoir se poser. Pourquoi Tout simplement parce que nous n'avons pas été habitués à ça. Euh, et parce que euh, selon la situation euh, dans laquelle nous avons été dans notre enfance, si nous avons été dans un milieu social où on a été amené, moi par exemple j'ai été amené à travailler très tôt quand j'étais jeune, euh, donc je suis amenée à être dans cette dynamique de travail. Être dans une dynamique de travail, c'est logique pour moi. C'est une façon de me sentir vivante. Donc, je serais amenée d'une manière inconsciente et de manière mécanique à, à travailler. Ça veut dire que faire une pause est un apprentissage. Ça me demande de la vigilance de m'écouter. Ça me demande de, de me dépasser, de, dire, de, de me pousser à vraiment apprendre ce temps-là pour moi. Donc, on pas, il y a des choses qui ne sont pas une science infuse pour soi, mais ça s'apprend. Ça s'apprend parce que c'est important de prendre soin de soi. C'est important d'être là pour soi, au milieu, en fait. Euh, certaines personnes ont besoin de se bousculer pour travailler et certaines personnes ont besoin aussi de se bousculer pour apprendre à s'autoriser et se donner le droit aussi d'un moment farniente, d'un moment de pause, d'un moment pour ne rien faire, ne rien faire, ça veut pas, et de s'autoriser de dire « oui, moi aussi j'ai le droit de ne rien faire, parce que je le mérite, parce que je suis moi, parce que j'en ai tout simplement besoin ». Voilà, donc ça va vous demander aussi d'oser déléguer, d'oser demander de l'aide. Hein, à votre entourage, de laisser vos enfants se débrouiller par eux-mêmes, de laisser votre conjoint ou votre conjointe de faire les choses et de, de, de, de déléguer tout simplement, d'oser demander et donc de vous prioriser à un moment donné. Donc en fait, c'est vraiment dans cette idée de, que vous ne pourriez pas donner ce que vous n'avez pas vous-même. C'est-à-dire que si déjà vous pouvez presser le citron, vous, à un moment donné, vous n'aurez plus rien à donner aux autres donc euh, du coup vous donnez vous reprochez à l'autre parce que vous vous êtes en fait vous êtes juste au bout du rouleau vous êtes complètement compressé, vous n'en pouvez plus donc il y a un moment donné où juste euh, s'écouter se donner les moyens de faire les choses et de se dire juste là stop, c'est pas possible parce que tel que je suis là, je ne peux ni réceptionner quoi que ce soit, ni donner surtout quoi que ce soit donc je vous invite pleinement à, à prendre ce moment là vous autoriser à ce moment là qui est tellement bénéfique pour vous. Il est vrai que ce temps de pause est aussi inconfortable. Nous aurions tendance souvent à, à, à la fuir euh, parce que nous n'avons pas envie de nous re retrouver face à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, face à notre inconfort, face à ce corps en fait. Et euh, le fait de rester dans l'hyperactivité est une forme de fuite et du déni euh, qu'il y a effectivement euh, une problématique à régler, des questionnements dans lesquels nous avons besoin de nous poser pour trouver la meilleure réponse possible. Donc euh, l'idée justement c'est de dépasser, c'est pas tellement de dépasser mais d'aller à la rencontre, aller à la rencontre de cet inconfort, d'aller à la rencontre de soi en fait. Parce que plus vous allez tirer sur la corde et en fait vous plus vous allez vous emmêler dans ce que vous êtes en train de vivre et, et je rencontre du coup pas mal de personnes qui sont ou en burn-out ou en dépression, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, quand il faut prendre une pause, il faut la prendre et il faut vraiment mettre tout de côté, les factures de côté, comment... La famille ou ma fille, qui, comment les gens vont se débrouiller sans moi. En fait, le monde tourne sans vous, <rire> tout simplement. Et, et, et la baraque ne va pas s'écrouler non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez prendre ce temps de pause-là que finalement tout va s'écrouler autour de vous. Non. Donc, euh, euh, même au niveau des, des, des factures ayant fait l'expérience aussi, euh, tout roule en fait parce que tout est juste, parce que vous vous positionnez à un endroit où la vibration c'est je vais prendre soin de moi, je suis ok avec tout ce qui se passe là, ça veut dire que la vie, d'une certaine manière, vous prenez soin de vous, la vie va prendre soin de vous, c'est vibratoire, c'est comme ça. Euh, N'hésitez donc... pas à partager la vidéo si ça vous parle, à liker aussi, mettez vos commentaires, je serai ravie de vous répondre, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.